Bonjour les amis du trading, régulièrement revient la question euh, combien faut-il pour euh, gagner sa vie euh, sur, euh, sur, avec le trading Bon, il est clair que vous n'allez pas gagner votre vie en trading euh, du jour au lendemain euh, simplement d'un claquement de doigts en ouvrant un compte de trading et en commençant à trader. C'est un processus euh, qui est plus ou moins lent selon les personnes euh, parce qu'il euh, faut d'abord bien comprendre ce qu'est la bourse, comment fonctionnent les marchés, choisir euh, un, le marché qui vous convient. Donc vous avez des marchés plus ou moins rapides, vous avez des marchés plus lents, et puis surtout euh, acquérir une bonne, une bonne technique de, de trading. Donc si vous ne cherchez par vous-même, vous risquez de, de perdre énormément de temps et même de perdre de l'argent parce que vous allez être tenté d'ouvrir directement un compte réel et sans une bonne technique, sans une bonne pratique, euh, vous n'arriverez pas rapidement à de bons résultats et vous allez être découragé. Donc je vous encourage à suivre une formation ou plusieurs formations, il y a des formations pas chères. Qui vous permettront déjà de comprendre comment ça fonctionne et surtout de tester sur des comptes de démonstration. Pas besoin de, de risquer de l'argent pour commencer à comprendre comment fonctionnent les marchés. Ça fonctionne de la même manière sur des comptes démo et des comptes réels donc si vous n'arrivez pas à des bons résultats sur des comptes démo c'est que votre technique n'est pas bonne donc il faut chercher une bonne technique de trading. Ce que je vous conseille c'est le scalping. Vous avez mes formations ici, des liens ici en haut et en dessous de la vidéo, vers mes formations. Formation Scalping, formation Ishimoku, ça ne coûte, coûte pas des milliers d'euros. Hein. Pour 197 ou 297 euros, vous, vous pouvez acquérir une ou deux de mes formations. Et vous aurez là tous les outils pour commencer à bien trader, avoir des bons résultats. Et après, petit à petit, vous pourrez augmenter le capital, faire augmenter capi, votre capital avec vos gains. Et alors là, vous, pouvez, vous pourrez envisager peut-être un jour de vivre du trading. Mais ne soyez pas impatient. Euh, le trading, euh, la bourse, c'est un métier, ça doit s'apprendre. Et forcément, il faut suivre des formations pour avancer euh, le mieux possible et le plus rapidement avec des gens qui ont déjà de l'expérience. Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai de l'expérience en trading, donc vous pouvez en profiter et je vous assisterai, je vous aiderai bien sûr à atteindre le plus vite possible des bons résultats. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc cliquez sur le petit bien si vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye